Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Eve en Lumière. Je vous retrouve pour le tirage des énergies entre vous et votre hôte les 15 prochains jours. Donc, comme d'habitude, euh, laissez-vous porter par votre intuition et faites le choix qui euh, vous inspire le plus, on va dire, que ce soit par la couleur, l'image, euh, le message aussi ou le prénom. Donc, le premier choix, c'est tombé vraiment au hasard. Hein. Je n'ai pas fait exprès. Là, il y a certainement un message derrière, il y a Maya qui apparaît. Qui parle d'études, de alors il parle d'études, d'écoles, euh, d'éducation qui aideraient votre but euh, de vie et de votre euh, croissance personnelle en ce moment. Les anges vous guideront justement et vous aideront euh, sur ce proc... dans ce procès. Donc Maya qui parle d'études, d'éducation, d'apprendre et de grandir, de croître bien évidemment La numéro 2 ce sera Aurora <rire> alors Aurora regardez l'image d'abord je vous montre l'image voilà elle vole et donc vous êtes en train de voler dès maintenant en ce moment euh, ce qui peut effrayer les autres ou menacer les autres mais ne descendez pas surtout parce que certaines personnes autres bien, bientôt euh, seront inspirées par votre exemple donc voilà, vous êtes en train d'avancer spirituellement, je dirais, vous êtes en train de vous élever vibratoirement. Il ne faut surtout pas redescendre pour essayer de plaire à quelqu'un parce que vous allez euh, les menacer. Sois, soyez vous-même et continuez d'avancer parce que les autres seront inspirés par votre exemple. Donc étudiez une situation, apprendre de nouvelles choses, pour justement peut-être pour grandir, pour croître. Et après, il y a le deuxième groupe qui a déjà fait pas mal... De, de chemin et qui euh, ne doit pas redescendre en vibration pour essayer de plaire à qui que ce soit. Voilà. Parce que des personnes seront inspirées par vous prochainement. Alors, Maya, on va commencer par Maya. On va regarder les énergies donc sur les 15 prochains jours. Oh, oh. Ouais. On a une personne ici qui ressort, euh, qui est instable. C'est un homme plutôt. On voit l'homme instable, qui n'est pas sérieux et qui fait du on-off. Alors, ta numéro 1, les 15 prochains jours, je demande les 15 prochains jours, ta numéro 1. Ouais, on a une, une énergie de flirt, de légèreté. 15 prochains jours, Maya, Que, qu'allez-vous vivre avec cette personne Comment ça va évoluer alors, on a une carte qui a voulu venir, l'amitié. On vous dit d'être dans le discernement avec le grand-père, l'expérience, bien évidemment, hein, l'expérience et de faire un choix avec euh, euh, méticulosité, ce que je pourrais dire, hein, Voilà, un choix prudent, un choix réfléchi, un choix effectivement de votre expérience. Euh, vous cherchez la, la fidélité, vous cherchez effectivement à ne pas vous faire avoir et euh, on va de vous demander justement, c'est marrant parce qu'il regarde le choix. Donc, monsieur doit prendre des précautions avant de se décider, avant, avant de passer à un niveau supérieur ou euh, je ne sais quelle situation qui vous intéresse de faire et de choisir. Ça peut être de vous engager, ça peut être de, de vous séparer, ça peut être euh, une relation qui passe à un niveau supérieur ou euh, de prendre une décision dans votre relation. Alors, les messages pour vous et votre autre des 15 prochains jours. Vous, votre énergie en ce moment. L'énergie de l'autre. Bien évidemment, c'est interchangeable. Euh, vos sen les sentiments de l'autre envers vous. Vos sentiments envers lui ou envers elle. Bien, bien évidemment, c'est elle, la féminine. Ça peut être aussi un homme qui est féminin et euh, une femme qui est masculine. Passé, présent, futur dans les 15 jours comment va évoluer la relation et par quoi vous allez passer quelle est la synthèse la conclusion de cette relation et puis je vais aller profond bien bien évidemment approfondir avec d'autres messages vous allez voir 15 prochains jours on a oh, on a une invitation du divertissement donc vous pouvez être sujet à sortir avec cette personne à vous faire plaisir à vous rencontrer à rencontrer quelqu'un par les divertissements, ou cette personne va vous inviter, vous inviter. Oh, punaise, ça craint. <rire> alors, on voit quelqu'un de froid. On voit quelqu'un de distant, on voit des, une situation qui est difficile, qui est lourde, qui est, euh, qui est dans... Euh, le fait que ça ne bouge pas, c'est joli. En fait, cette personne est complètement jolie. Euh, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, j'ai l'impression, ou alors elle est vraiment froide et inintéressée, inintéressante, où elle subit, euh, ça dépend ce que c'est, elle peut subir aussi des circonstances qui sont difficiles pour elle en ce moment. Vos sentiments, oh, bah c'est pas mal, c'est la chance. Pour moi, oui, ça peut être quelqu'un euh, ici qui ressent en fait une certaine froideur en lui, parce que rien ne se passe, les choses sont euh, dures et compliquées, mais il a la chance, pour moi, au niveau de son cœur, il dit qu'il a la chance de vous rencontrer parce que vous êtes quelqu'un quand même, qui avait beaucoup de choses à donner. Parce que je vois le divertissement, donc ça peut être quelqu'un aussi qui euh, a envie de voir autre chose, qui a envie euh, de s'évader avec lui, et il pense que c'est une chance de vous avoir rencontré. Son cœur commence à comprendre aussi que euh, c'est une opportunité, peut-être, de retrouver l'amour ou de retrouver la joie. Votre cœur... Oh il y, a une, il y a une soudaine prise de conscience sur votre cœur. Donc, dans votre cœur, une prise de conscience comme un coup de foudre. Vous êtes peut-être tombé amoureux subitement de cette personne. Et inversement, cette personne réalise quelque chose en elle. Il y a comme une évidence, il y a comme un, un changement... Euh, Soudain, parce que... Euh, alors, est-ce que c'est quelqu'un de bloqué par une situation professionnelle ou une situation euh, sentimentale difficile et que euh, plus tard, elle va, enfin, elle va finir par réaliser la chance On voit quand même tous les deux une prise de conscience que, que les choses arrivent subitement et changent subitement. Le passé. Wow. Alors, vous avez vécu quelque chose de sympathique dans le passé, soit récent, soit plus lointain on voit qu'il y a une osmose, il y a une harmonie, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Euh, la relation a été euh, à son maximum à un moment donné, peut-être que ça a été super. Pourquoi Parce que cette personne a enduré des choses et qu'elle réalise la chance qu'elle a de vous rencontrer, de vous avoir rencontré. Alors, on a du on-off, malheureusement. Donc, aujourd'hui, c'est une relation plus ou moins instable, même si... Vous avez connu un certain bonheur, une relation instable. Et l'avenir, on parle d'amitié, donc on parle de soutien, on parle de se confier l'un à l'autre. De... Pour moi, c'est une relation peut-être plus qui a besoin d'efforts, de confort, de réconfort, de sécurité, qui a besoin effectivement de se confier. On pourrait parler d'amitié amoureuse ou de jouer le rôle de la confidente pour pouvoir justement mettre en confiance cette personne à mon avis, elle doit être sur la réserve avec cette froideur. Et on a l'énergie plutôt légère, donc oui, ce premier tas, euh, on va être sur le début d'une relation ou quelque chose qui n'est pas encore soldé dans la, dans la 3D ou qui commence à, effectivement, où on a l'impression de se sentir bien, mais on est plutôt chétif. On voit une personne qui doit plutôt se comporter comme un ami ou un, une, un partenaire sur lequel il doit être vraiment sincère l'un envers l'autre. C'est pour ça qu'il y a une histoire de fidélité. Il y a quelqu'un ici qui cherche la fidélité, qui cherche à faire le bon choix et qui ne va pas se précipiter. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Peut-être aussi il y aura une déclaration quelque part, puisqu'on a une prise de conscience ici qui peut arriver en étant ami. Mais vous pouvez vous comporter avec lui ou avec elle de manière peut-être un petit peu plus à, rela à relativiser, à prendre cette relation euh, sans projeter quoi que ce soit, à vous faire plaisir. On a l'énergie du divertissement euh, à partager des choses en tant qu'amis ou, ou amitié amoureuse, on va dire, selon le degré de votre relation. Bien évidemment, vous en êtes euh, certainement, certainement, que vous allez déclencher des choses chez lui hein, ou chez elle. Parce qu'il y a quand même le coup de foudre à côté de lui. Donc, une prise de conscience aussi qui peut être dans sa tête de façon à changer cette, cette, euh, ce glaçon en quelque chose de plus chaud, de plus convivial. <rire> OK. Alors. On va regarder, euh, on va approfondir le, la relation. Dans les 15 prochains jours, donc plutôt une, une histoire d'amitié, hein, une histoire de confidence, euh, de rassurer cette personne, de lui donner un, un indice comme quoi vous tenez à lui, euh, vous êtes là pour lui ou pour elle. Ou alors vous allez avoir à converser avec une amie, euh, une, une autre personne pour, euh, pour savoir ce qu'il en est. Meilleur ami, confidente sœur, peut-être, oui, dans, vo dans votre relation, vous avez aussi un confident, chacun de votre côté. Euh, mais je dirais que comme c'est l'énergie qui vous entoure en tous les deux, c'est peut-être une énergie, effectivement, les 15 prochains jours, plutôt amicale. Et vous êtes là l'un pour l'autre, en fait. Vous êtes là l'un pour l'autre. Okay. Alors, quel est le message euh, qu'on peut en retenir dans les 15 prochains jours alors, pour l'instant, on me dit « vous n'êtes pas prêt C'est certainement ça. Vous pouvez passer par une relation peut-être un peu plus euh, soft, pas de précipitation, pas de feu, pas d'encouragement de, en, à aller très vite. Euh, ça va être du on-off. Hein, on voit quelqu'un ici qui se voit de temps en temps, qui n'est pas sûr, effectivement, de la, de la longévité, de la relation. Mais c'est comme si c'était un début, justement, pour apprendre à vous connaître ou pour être de plus en plus prêt. Il ouais, faudra faire attention à des répétitions de schéma, on vous dit. Hein. Regardez, on a une âme sœur, une flamme jumelle. Donc, euh, pour moi, oui, vous êtes en, dans une période où il y a quelque chose qu il faut, dont il faut vous délivrer. C'est à mon avis ça. Vous avez peut-être tendance à, à, à aller trop vite à chaque fois dans les relations, et que maintenant, cette relation, elle déclenche en vous euh, une période de réflexion, une période où on va prendre son temps, on va examiner les choses avec plus de lucidité et clairvoyance, moins se précipiter, parce qu'on voit, bon, à mon avis, c'est l'énergie masculine ici qui ressort. On voit un homme ici qui est blessé ou qui a été blessé, qui est dans le chagrin et qui doit examiner la situation de plus près afin de prendre, de faire un choix. Okay? Donc, vous n'êtes pas prêt, il y a des répétitions de schéma à éviter, c'est-à-dire vous avez tendance à... Mais il y a une âme sœur, une femme jumelle qui peut se pointer. donc C'est-à-dire une relation très très forte et très complémentaire. Euh, on va regarder les messages. Donc vous, euh, qu'est-ce qu'il peut vous dire en ce moment à vous qui me regardez Quel est le message de leur autre Ah, Il vous dit, accepte-moi tel que je suis. Bon, c'est pas mal parce que ça veut dire que... Il ne, il ne va peut-être pas changer, il ne va pas faire semblant. Euh, il veut que vous l'intégrez comme tel quel. Les relations, de toute façon, on ne peut pas porter un masque éternellement. Donc s'il a des points difficiles, euh, s'il a un caractère difficile, s'il a des oppositions de caractère, peut-être que vous devez prendre sur vous, pareil de l'autre côté en tout cas, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit de l'accepter tel qu'il est, parce qu'il n'est peut-être pas prêt à changer pour l'instant. Euh, accepte, D'accepter, c'est de l'aimer, de toute façon. Hein. D'accepter la personne, c'est de, de l'aimer entièrement. Hein. C'est d'être dans un amour inconditionnel. Et ce que vous l'envoyez comme message à l'autre, donc, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'autre, à votre autre Quel est Le message que vous envoyez à votre hôte numéro 1 Maya Ah, à yep, yep, yep. des jaloux cherchent à me nuire, hop, oh, punaise! Donc, attention, je suis amoureuse et je saurais te le prouver, mais il y a quelqu'un ici qui entre qui vous entoure qui peut vous euh, vous causer du tort. Donc, peut-être que vous avez des personnes dans votre entourage ou dans votre environnement qui cherchent à vous nuire en ce moment. Euh, et ça peut faire effet sur votre relation, bien évidemment. Euh, je voulais regarder... Attendez, je regarde une autre carte pour finir le tirage. Quelle est l'énergie euh, que je dois retenir sur les 15 jours qui arrivent pour ce tas numéro 1 L'énergie que je dois retenir pour le tas numéro 1 sur la relation que je vis aujourd'hui. Tas numéro 1, Maya alors, l'énergie que je dois retenir. Ah, regardez, on a encore une histoire de, de confusion. Il y a des nuages dans votre relation. Ce n'est pas clair. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses où on ne sait pas où on met les pieds aussi. Voilà, ça peut être quelque chose dans le, dans le style. C'est-à-dire qu'on se comporte de manière superficielle parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire ensuite. Ah, regardez, il y a l'équilibre. D'accord. Oh, oh. oh. Oh, c'est trop beau. Donc, euh, bon, regardez, j'ai encore les divertissements et l'invitation. Donc, c'est peut-être euh, comment ça a commencé. Ça commence par une relation plutôt légère, plutôt amicale, plutôt... Voilà, je ne pense pas au futur, je ne pense pas à, à m'investir. Mais c'est vrai que je recherche l'équilibre dans une union. Je, euh, alors, intuitivement, c'est peut-être quelqu'un qui recherche l'amour vrai. Euh, l'amour d'une relation solide, comme une âme sœur. Et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué dans sa tête ou dans votre tête. Tous les deux, vous, vous ne savez pas trop où, où, sur quel pied danser, comment la cerner. Mais vous recherchez l'équilibre. À un moment donné, il va falloir que la tête s'aligne avec le cœur. Parce que là, ça peut pencher d'un côté ou d'un du, autre. Euh, ça, le cœur balance, voyez, du côté du nuage. Donc, votre cœur est confus. Il ne sait pas trop où il en est. Mais vous allez aller vers l'union. Vous allez aller vers l'engagement. Vous allez aller vers, un je dirais, un... un un cran supérieur par rapport à votre relation actuelle. Ça va évoluer vers un engagement un peu plus fort qu'il est maintenant. Premier tas. Voilà. Parce qu'il y a une prise de conscience d'un côté et la chance de l'autre. C'est-à-dire on réalise la chance qu'on a de rencontrer cette personne et c'est comme une évidence, euh, chacun pour vous, même si pour l'instant, l'autre n'est pas complètement prêt non plus. Ok Voilà mes amis, donc... Acceptez-le et faites attention aux jaloux qui vous entourent, mes amis. Parce qu'on a des jaloux qui cherchent à me nuire, donc c'est vous, votre message. C'est peut-être que vous, vous êtes inquiété par d'autres personnes qui soient euh, essayent de vous déstabiliser au niveau sentimental ou même peut-être matériel et professionnel. En ce moment, vous pouvez avoir des difficultés et ça fait un petit peu effet sur cette relation en ce moment. Donc, prenez-le plutôt à la légère et restez à, dans un terrain amical plutôt et de soutien. Voilà, je vous fais de gros bisous. On va donc passer au tas numéro 2. Allez, je fais petit, un peu de ménage. Alors, tas numéro 2, c'était marrant, je m'étais arrêtée sur 16-16, la vidéo. Alors, euh, ben, on va commencer le tas numéro 2, Aurora. Quelles sont les énergies entre vous et votre autre dans les 15 prochains jours quelles sont les conditions Bien évidemment, concentrez-vous sur votre personne afin que je capte l'énergie la plus importante d'entre vous tous. Toutes, <rire> aussi, surtout. Alors, Aurora, l'énergie hyper vibratoire des personnes qui sont en haut et qui ne doivent pas redescendre. <rire> non, on n'a pas envie de redescendre quand on est en haut. Allez, ta numéro 2, les énergies du cœur, donc entre vous et votre autre. Ta numéro 2, ceux qui vont choisir Aurora. Oh punaise, c'est la séparation. Oula, alors ça peut être une séparation temporaire parce qu'on voit une pause. Vous avez, dû, euh, vous avez dû vous séparer, vous éloigner ou vous faire un break qui n'a pas duré. Ou qui ne va pas durer. <rire> Vos énergies, peut-être que vous êtes célibataire, que vous ne savez pas où vous en êtes pour l'instant, vous venez d'accuser une séparation alors c'est un moment de pause dans une relation existante où peut-être quelqu'un d'autre va arriver, on ne sait jamais hein. alors teint numéro 2, l'énergie que vous avez l'autre les sentiments le passé ensemble le présent et les 15 prochains jours, vers où ils vont, bien évidemment, et la synthèse de la relation. Alors on a la, la, la, la rupture. Alors, wow, on a les anges, euh, donc la protection sur vous. Oh punaise <rire> Oh là là, ben bah dis donc, ça vaut le coup d'avoir d'être séparé ou d'être en break, parce qu'on a une énergie hyper, hyper destinée. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un amour véritable et de l'autre côté, vous êtes protégé et guidé des anges. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes peut-être avec la bonne personne en ce moment. Mais en tout cas, c'est en fait, quelque chose qui devait arriver. Hein, certainement, il y a une protection divine sur vous. Vous êtes des, des personnes qui ont été choisies pour rencontrer une, une personne avec qui vous avez eu plusieurs vies. Alors, euh, oh c'est un peu moins rigolo. Alors, vous êtes déçus vous êtes déçu apparemment. Parce que oui, il euh, y a l'amour véritable, l'affection inconditionnelle. Donc, cette personne, elle vous aime, sachez-le. Mais ce qu'elle montre dans son cœur est tout autre. Ce qu'elle montre, elle montre plutôt de la légèreté, du divertissement. Quelqu'un qui ne va peut-être pas vouloir approfondir, quelqu'un qui va être superficiel, qui ne va pas penser amour, amour véritable, alors qu'il l'est, ou il, elle, là, en, en lui ou en elle. C'est-à-dire qu'il est conscient du potentiel de cette relation, qu'il vous a connu certainement. Ça me fait penser à la l'âme sœur, la flamme jumelle, qui vous a connu vraiment dans d'autres vies et que euh, bah, ça résonne en lui. Mais par contre, je pense que cette personne se comporte de cette manière. Pourquoi Parce qu'elle a eu des difficultés dans sa vie. Elle a quelque chose à, euh, à guérir. Ouais. Elle a été blessée dans une relation soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre, hein, dans sa vie sentimentale, dans ce parcours, ce voyage sentimental à être très, très, très, très blessé. Je pense que c'est son énergie. Donc d'un amour véritable, certes, mais d'une peine intérieure qui fait qu'elle ne peut pas avancer comme elle l'entend, comme vous l'entendez. C'est pour ça que vous, euh, sur votre, dans votre cœur, vous avez rencontré cette personne parce qu'on vous l'a envoyée. Cette personne a été envoyée du ciel quelque part parce qu'elle doit vous faire comprendre quelque chose, peut-être vous faire intégrer l'amour inconditionnel, l'amour euh, véritable, euh, de vous faire vivre quelque chose et une leçon. Mais c'est justement ça qui vous fait de la peine, en fait. Cette personne peut peut avoir commis des erreurs, commis des fautes qui vous font qu'aujourd'hui vous êtes peiné par elle. Pourquoi Parce qu'elle a l'énergie superficialité, euh, comme si vous ne comptiez pas à, alors qu'elle a une énergie très très importante sur elle, vous ne comptez pas, vous êtes là pour le ou la divertir, ou vous êtes là pour passer des bons moments, mais pas des moments on dirait du quotidien. Euh, voilà, ce que je ressens, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu détaché par rapport à l'engagement. Oh, on a le, la naissance, donc naissance d'une relation sur le passé, donc quelque chose qui a débuté, qui a commencé à être positif pour vous, un changement, un déménagement, un voyage, l'un vers l'autre. Oula, voilà, on a le, la notion de non aujourd'hui, non, les choses n'avancent plus. Peut-être cette, cette fameuse séparation. Et on a encore, oh, mais c'est pas possible. Dans les deux terres, on a une histoire d'amitié. Et on a la maman, l'amour inconditionnel. C'est marrant parce que les deux tas ont la côté... Ce n'est pas la même carte, mais c'est la, la carte de l'amitié aussi. L'autre, c'est la, la, la carte de, de la confidente, donc de, de se confier l'un envers l'autre, de façon à se mettre en sécurité. Et là, on a la, la notion de loyauté, de fidélité. Mais par contre, cet événement qui a eu dans le passé entre vous, c'est-à-dire cette relation peut-être un petit peu plus légère, de flirt. Pour l'instant, c'est non. Pour l'instant, ça n'avance pas. C'est peut-être ce fameux break et cette, et cette situation de rupture que je vois. Mais il y a la fin, fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Fin de cycle ou sur l'automne euh, sur, sur l'hiver, il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un, une avancée. Euh, donc, dans les 15 jours, c'est quelqu'un qui va être effectivement comme il est blessé. Votre relation est plutôt amicale. Donc si vous êtes ensemble, euh, au, au, au pire des cas, euh, vous avez un lien loyal. Hein? Vous, allez, vous avez quand même, vous tenez l'un à l'autre, sincèrement. Et cette énergie est là pour vous dire que, justement, pour vous rappeler l'amour inconditionnel que vous devez avoir pour cette personne, malgré les difficultés que vous pouvez passer actuellement, euh, que vous pouvez ressentir l'un et l'autre. On vous envoie cette personne certainement pour peut-être vous dégager d'un chagrin, pour euh, réaffirmer votre position, euh, pour grand, faire grandir votre amour inconditionnel, de ne pas juger. Euh, bon, j'ai la loyauté, bon, la sincérité, j'ai de l'amitié, j'ai pas de passion, voyez, parce que il y a un blocage au niveau des, du cœur, de son cœur. Oh, vie de famille, oui, on a un lien de vie de famille, regardez. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez vraiment, vraiment construire quelque chose, ou alors qui est dans une qui est dans une relation qui lui fait du mal en ce moment, qui est avec quelqu'un d'autre, avec qui il n'y a pas, il n'y a que de l'amitié. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin, puisque de toute façon, cette personne est prise. Si par exemple, vous étiez dans une relation superficielle, vous avez un lien avec lui, vous jouez le, le rôle de la maîtresse, voyez Cette personne, pour l'instant, n'est pas prête. On vous dit non parce qu'elle elle est dans une vie de famille déjà. Et elle a effectivement la mère de ses enfants à côté, par exemple. Après, s'il est seul célibataire, c'est qu'il a quelque chose à régler avec son karma, euh, avec ses blessures, et que c'est un lien euh, qui vous est destiné. C'est une amitié qui est proche de vous, qui est peut-être prêt à grandir, à fonder une famille. Attention, vous pouvez fonder une famille si cette personne est libre. On a enfin on a, on a quelque chose de très beau mais en même temps de difficile, de difficile. Euh, ça rejoint un peu le, le tirage du enfin le premier tirage puisque je vous dis il y a l'amitié. Donc oui vous avez peut-être une relation qui va mener vers un engagement hein, puisqu'on a une, une âme euh, avec qui vous avez fait plusieurs vies, peut-être que vous êtes destiné à fonder une famille à nouveau avec avec lui ou avec elle et c'est une épreuve, vous voyez c'est une épreuve. Soit la famille qu'il a actuellement, euh, c'est une épreuve entre vous deux et vous, vous devez rester amis. Soit ça va être compliqué, effectivement, pour vous. Il faudra garder foi pour tenir bon dans le temps avec cette personne. Parce qu'aujourd'hui, on voit un nom parce qu'elle est plutôt sur une relation de flirt et de, enfin, de liberté, on va dire. De liberté. C'est quelqu'un de très... C'est destiné, c'est envoyé, c'est pour une bonne raison que vous la rencontrez. C'est peut-être justement pour fonder une famille, pour être la maman de ses enfants si vous avez l'âge, euh, ou de construire quelque chose de solide dans le temps. Mais il faudra des épreuves entre vous pour pouvoir avancer vers une relation stable. Il y a une épreuve ici, c'est peut-être de passer par l'amitié d'abord, ou d'avoir un lien solide de, de, de, de sincérité, d'honnêteté avec cette personne. Ça peut être quelqu'un aussi qui entoure votre maison, qui est autour de votre maison. Et C'est une épreuve pour vous parce qu'il est en couple. Mais lui, sachez qu'il est euh, il est pas bien. <coughs> il est blessé. Bon, allez, je continue pour voir ce tas numéro 2. <coughs> tas numéro 2. Quel est le message pour le tas numéro 2 Tas numéro 2. Le message, s'il vous plaît. Alors, le message. Adapte-toi son rythme. Vous voyez, ce n'est pas simple. On a février qui ressort. Tu reçois des signes. Ben voilà, les signes de l'univers, les voilà. Et rencontre par les moyens de te dire. Donc, donc, il va y avoir des communications entre vous. Ça peut être quelqu'un qui est au loin, euh, qui ne peut pas se libérer pour l'instant. On me parle d'adaptation, donc d'un temps, effectivement, où il y a des hauts et des bas. Il y a des séparations. Il y a un nom. Il y a quelque chose qui n'avance pas, en fait, avec lui où il y a comme un début et puis euh, un faux début en fait, un faux départ, et vous repartez à la case zéro et vous restez amis. Vous allez recevoir des signes de l'univers. Donc c'est moi, c'est ça, en fait, c'est ça. On vous envoie des signes avec cette personne. Pourquoi Parce qu'elle vient des vies antérieures et elle, vous avez quelque chose à, à faire avec, avec lui, à construire, mais ça passe par l'énergie. Il faut que j'ai foi, il faut que j'ai une confiance, un amour inconditionnel. Envers, envers lui, envers elle, envers notre relation pour pouvoir surmonter les épreuves parce qu'autrement, ben, bien évidemment j'ai le libre arbitre et je peux, euh, je peux partir, je peux partir de cette relation à tout moment, mais je reçois des signes justement peut-être pour me pour me, tenir, pour me faire tenir bon en fait <rire> et puis on aura des communications donc euh, ça peut être lui aussi une relation à distance, où vous allez beaucoup avoir de communication, internet, sms vous allez avoir des relations surtout par les réseaux et par les messages, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, on regarde euh, de votre côté le message que l'autre a à vous dire en ce moment. La numéro 2, le message que votre autre a à vous dire à la personne qui regarde. Le message que vous devez recevoir. Oups, ça se chamaille dans les cheveux. J'en veux une seule. <rire> ah, ça y est. Ah bah tiens, un visuel entre nous ne saurait tarder. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles, que cette personne est blessée, ou que vous avez eu un break, vous allez le voir. Apparemment, c'est ce qu'il vous envoie comme message. Et, et si vous le voyez, bah, vous allez le revoir. Et <rire> vous allez le revoir bientôt. Et sinon, euh, le message que vous lui envoyez à l'autre, donc, bon bah s'il ne regarde pas la vidéo, il ne le saura pas. Hein. <rire> bon. Le message que vous lui envoyez dans les 15 prochains jours il est important d'être heureux avant avec soi-même, même avant d'être heureux en couple. Ben voilà, c'est ça le truc. C'est ce que vous lui dites. Donc vous avez compris, vous, que c'est important, effectivement, parce qu'on ne peut pas avancer dans une relation où il y a des blessures, où il y a des, des rancunes, des rancœurs. de euh, des incertitudes euh, un manque de stabilité mentale physique, émotionnelle euh, je vois quelqu'un ici qui a vraiment peur et euh, qui passe par des qui passe par des épreuves pour peut-être tester la relation, hein, pour tester dans la longueur avec vous, hein. peut-être est-ce qu'elle va tenir longtemps en étant amie. Alors, sachez qu'effectivement, on ne peut pas être tributaire d'une personne qui ne veut pas avancer avec vous. Hein. Vous pouvez continuer à faire votre vie. Cette personne, si elle vous est destinée, elle, elle, elle reviendra rapidement. Et même si vous êtes avec quelqu'un d'autre, il euh, faudra pas dire si j'avais su, c'est que ça devait être comme ça. Si c'est avec quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas avec cette personne puisque ce sera elle qui sera destinée. Et si euh, jamais cette personne se décide trop tard et que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous êtes aussi destiné, bah, malheureusement, il aura perdu sa place. Voilà. Mais sur, surtout, ayez confiance. Voilà. C'est vrai qu'on peut, euh, peut changer les petits détails, mais on ne peut pas changer les grandes lignes. C'est-à-dire si ça doit arriver, ça arrivera forcément, même s'il y a des oppositions. Okay. Donc, important d'être heureux soi-même avant d'être heureux en couple, et ce n'est pas le cas de cette personne, puisqu'elle a le cœur brisé. Euh, je finis avec un message euh, ici pour vous. <rire> Tas numéro 2. Alors, pour ceux qui sont en couple... Euh, penser que c'est une amitié, c'est une sincérité, c'est de la fidélité, par exemple, dans une vie de famille. Mais il y a quelques épreuves à passer. Voilà. Je dirais qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. Hein. La réponse à votre question en ce moment, ce n'est pas terrible. Terrible, je ne sais pas si c'est pour euh, l'année prochaine, euh, la construction de la relation, ou quelque chose de plus sérieux, en tout cas. Parce qu'on vous parle d'adaptation, hein. Alors, le message de votre hôte, euh, de, non pas de votre hôte, mais de votre relation en général euh, sur les 15 prochains jours. Qu'est-ce que vous devez comprendre Alors, vous devez comprendre qu'il y a un blocage. Euh, ah, vous ah, ah, voyez, parent encore et encore le cœur brisé. C'est fou, ça a deux reprises. Hein. C'est quelqu'un ici qui peut être brisé par une relation de couple dans son passé ou par l'éducation la, la, qu'il a eue, parce qu'on a les parents. Cette personne est brisée et bloquée à cause de la notion d'éducation ou la notion qu'il a reçue de ses parents. Il a le cœur brisé. Alors, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui a été vraiment, euh, euh, comment dire, euh, atteint euh, par une relation qui lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Peut-être aussi qu'il a l'influence négative de ses parents ou d'un ou couple qu'il aurait fondé et sur lequel il n'a pas... Euh, ça s'est mal terminé, bien évidemment. Ce cœur brisé est vraiment là, présent. Donc, vous voyez, il faut s'adapter à son rythme. Pourquoi Parce qu'il a été euh, euh, certainement brisé ou vous avez été brisé par, euh, par une relation de couple. Et euh, c'est stand-by aujourd'hui, c'est coincé. C'est coincé à cause de cette relation. Voilà donc c'est vraiment ça et on retrouve les énergies de divertissement encore donc de passer du temps avec lui en tant qu'ami, en tant que, que relation un peu légère et ne pas vous préoccuper pour l'instant de vous investir parce que elle n'a pas fait le travail de deuil je pense, vraiment elle est en train de le faire mais elle est, à... elle est, voilà, elle est dans une énergie de divertissement pour le, pour le coup en ce moment dans les 15 prochains jours communication légère, voilà, flirt on se tourne autour, on va dire. Voilà, mes amis. Bon, ben, ça se rejoint avec le premier tas un petit peu. Hein. Ça n'empêche pas que c'est quelque chose d'envoyé et que pour l'instant, ça n'est pas le bon moment pour s'investir vraiment ou de concrétiser une relation avec des plans sur la coumette. Après, ce n'est peut-être pas pour vous expressément et que ce serait un autre groupe, bien évidemment. Je vous fais de gros, gros bisous. Passez donc une belle semaine, un beau week-end et les 15 prochains jours, on se revoit dès que je peux. Merci pour tous vos j'aime, vos abonnements, merci pour euh, voilà, toutes les commentaires. Selon le degré de commentaires, de j'aime, etc., je continue mes vidéos. et Voilà, c'est euh, une histoire d'échange. <rire> voilà, je vous fais de gros gros bisous. Bye bye, prenez soin de vous.